Je suis actuellement chef de projet en recherche innovation pour le groupe SEB en région lyonnaise. J'ai démarré mon parcours à l'UTBM par le tronc commun, euh, au cours duquel j'ai eu l'occasion de partir en espèce d'études euh, à l'étranger, en Suède, euh, dans le cadre d'un programme Erasmus. Et puis ensuite, j'ai intégré le département EDIM et la filière DIC. J'ai effectué mon ST40 chez PSA Peugeot Citroën à Vélizy, dans les aménagements intérieurs, au centre de design, puis euh, ensuite j'ai eu l'opportunité de partir euh, pour mon ST50 euh, chez Airbus Helicopter, à Marignane, euh, également dans les aménagements intérieurs. La formation UTBM a apporté différentes choses, notamment en ce qui concerne le tronc commun, je dirais une certaine polyvalence à appréhender différents types de problématiques scientifiques et techniques qui impliquent des disciplines pour lesquelles je n'étais pas forcément à l'aise, comme la chimie l électronique, l'informatique en ce qui concerne. Puis euh, ensuite, la formation Edim m'a permis d'appréhender mon futur métier et, et notamment de créer le lien entre l'ingénieur, le designer et l'ergonome qui sont des métiers euh, pas forcément faciles à concilier au sein d'une entreprise. Et cette formation m'a également apporté euh, le bagage nécessaire pour euh, garantir par la suite une conception de produit centrée sur les besoins des utilisateurs euh, avec créativité. Les trois mots que je retiendrai, euh, qui illustrent bien mon expérience à l'UTBM, ce serait un défi, découverte et rencontre.